C'est un grand plaisir d'avoir le président Harry Chalus sur le terrain, fidèle à sa méthode donc concrète pour aborder les sujets de front et les sujets à la fois immédiats et les sujets de long terme. Donc C'est très plaisant et puis je crois qu'on a tissé quelques, quelques beaux sujets pour les semaines et les mois qui viennent. Comme vous le savez, en principe, c'est le meilleur que je vais sur le terrain avec les techniciens. Aujourd'hui, il fallait qu'on aille effectivement à la rencontre des dirigeants du port parce que... Nous nous sommes rendus compte depuis tantôt que le port de Bastère était abandonné. Aujourd'hui, nous avons été avec le directeur, les élus, les techniciens sur le port pour rassurer quand même ceux qui y travaillent, que des travaux vont démarrer d'ici le mois d'octobre pour à peu près 500 000 euros, notamment euh, la détérioration de... Le, la, du pont Roro, hein, c'est où les bateaux débarquent, les voitures, les marchandises, ce qui ralentissait un peu la, la commande sur la Bastère. Ensuite, la clôture et réaménager un peu vraiment ce, ce port. Ce n'est pas normal, et je parle en présence du maire, deux maires de la Bastère qui subissent cela qu'il n'y ait pas plus de bateaux de croisière qui viennent à Basse-Terre, surtout que Saint-Claude, où nous sommes actuellement, est une ville touristique où il y a des choses à voir. Nous avons déjà une vision globale, parce que nous considérons que nous sommes dans le quartier le plus déshérité de Basse-Terre. Nous pensons justement créer ici un pôle sportif qui regroupe la piscine, le terrain de football, le hall des sports, les, les, les, le tennis et les jeux différents. Ce projet est déjà très avancé. J'en je ai, ai parlé au président, je ne lui ai pas soumis. Il faut lui donner le temps de mettre à place sa situation financière. Mais nous savons qu'ici doit être le pôle. D'autant plus important que nous avons un lycée qui est à côté et de voir que les jeunes n'avaient nulle part pour venir ici. Nous avons été... Euh euh, visiter aussi le, le, le gymnase, euh, le palais des sports, je dirais, de, de, de Rivière-des-Pères. Et j'ai été vraiment étonné, surpris, vraiment de voir que ce bâtiment est fermé depuis 10 ans pour des querelles politiques. Qui est-ce qui est en partie Ce sont les jeunes guadeloupéens. Donc tout de suite, nous allons injecter près de 400 000 euros. Nous avons euh, euh, la somme euh, prévue pour pouvoir rapidement finir, reprendre tous les travaux euh, pour de ce gymnase et mettre ce gymnase à la disposition des jeunes guadeloupéens. Nous avons des clubs euh, ici à Bastère, à Saint-Claude, je crois, il y a Fumrol, oh oui, il, il y a un autre encore, surtout en basket, je crois, bien, donc, qui ont fait beaucoup de, de, de, de progrès depuis tantôt quand vous avez un gymnase de 1041 places fermées donc euh, je dis que c'est pas normal, donc nous allons entamer tout de suite des travaux pour pouvoir faire fonctionner ce gymnase. Tout à fait, c'est un moment très important c'est une grande fierté de montrer les, le, le chantier qu'on fait, de montrer à la population, de montrer euh, aux élus euh, c'est une grande fierté qu'ils puissent voir le, le, le produit de leur travail euh, se réaliser. Oui. On a une, une équipe euh, 100% guadeloupéenne sur le chantier avec un chef de chantier guadeloupéen euh, c'est une équipe très spécialisée dans les ouvrages d'art, dans les ponts et on mène pour l'instant ce chantier euh, d'une remarquable manière et on espère que ça va continuer. Ben, c'est rassurant et c'est encourageant et je dirais c'est naturel aussi et à un investissement pareil, le président m'avait dit qu'il viendrait et il est là aujourd'hui, je suis sécurisé en plus parce que bon... Euh, c'est quand même 4,5 millions et disons il y avait pour nous une nécessité que ces choses-là soient achevées le plus tôt possible parce que le département devrait lui euh, euh, engager la construction du pont euh, du Galion là-bas. Donc en même temps euh, l'usine de Matouba... L'eau de Matouba qui souffre, les eaux vivent en difficulté, une région qui est, disons, qui est sur le terrain et en même temps qui me donne l'opportunité de, de pouvoir présenter quelques dossiers à traiter. Avec mon collègue Bardaille, on devrait pouvoir voir ça assez vite parce qu'il y a le pont mais il y a d'autres chantiers. Je crois que ceux et celles qui pensaient que ce... parce qu'on ne voit pas les travaux avancés. Parce que ça se fait en profondeur et quand le président est là, disons les images que vous avez montrées, la population verra la, les difficultés et comment il faut des travaux d'approche avant d'arriver à voir le pont élevé. Quoi. Donc euh, moi, je et il est bon aussi qu'un président sente le, le territoire. La ville de Saint-Claude est un territoire qu'on doit sentir. Ce n'est pas une ville comme les autres, excentrée, mais avec un potentiel intéressant. Et il est bon maintenant qu'on puisse, que la ville puisse, euh, disons, et, euh, traduire véritablement euh, dans le factuel ce potentiel-là. L'arrière-pays de basse terre, euh, au point de vue touristique, a besoin de voies de circulation. Et ça, c'est important pour nous, surtout que c'est dans l'année des 40 ans de la Souffrière. Si d'aventure, il y avait quelque chose à faire encore, on peut s'en aller. Et c'est à Bémarou, quoi. À ici, euh, voir l'avancée des travaux du pont de la Rivière-Noire en présence du maire. Euh, un pont demandé, comme il le disait, depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, ça se fait. Je sais effectivement, suite euh, au, à ce que nous avons découvert en matière de finances au niveau de la région, il y a eu une inquiétude, mais c'est une priorité. Nous, je l'ai rassuré que nous n'allons pas arrêter ces travaux euh, qui sont d'une urgence euh, importante pour Saint-Claude et la Guadeloupe, parce que beaucoup de familles vivent, mais beaucoup d'agriculteurs qui, qui alimentent euh, euh, les, les grandes surfaces de la Guadeloupe et aussi les eaux vives où tous les Guadeloupéens s'y rendent en matière de soins. Donc on ne pouvait pas euh, euh, arrêter cela, ça a été un choix et je, je suis satisfait de, de voir que les travaux avancent et surtout la technicité employée pour pouvoir euh, réaliser ce pont sur une rivière qui passe à plus de 40 voire 50 mètres de profondeur. Regardez un peu les deux poutres quoi, qui sont là de plus de 50 mètres qui vont être posées d'ici le mois de novembre. 55, 50%, 50, 5, 5 tonnes, voilà, 50, 50 mètres, 5 50, tonnes, 55 tonnes qui vont être posées. Donc, euh, c'est pour vous dire un peu qu'il y a du boulot et euh, les, je félicite quand même euh, tous les techniciens qui suivent ces travaux parce que ce n'est pas facile.